Chers traders et investisseurs, mercredi 11 décembre, bonjour. Alors, rien ne change, les marchés sont un peu nerveux et attendent ce soir la première réunion des banques centrales, c'est-à-dire de la Fed, qui aura lieu à 20h. Ils ont donc baissé, non monté, puis baissé, puis remonté en fin de matinée. Donc il n'y a aucune direction, aucune consistance. La seule chose à faire est surtout de ne pas faire pour le moment de swing trading, de ne prendre aucune position, comme nous le répétons à l'envie depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais il faut faire du day trading, celui-ci en revanche est très efficace. Nous sommes selon nous dans le même trading range, depuis maintenant un mois et demi, en particulier sur le DAX, et cela commence à devenir lassant. Donc, nous devons continuer à patienter, en particulier sur le swing trading, et en swing trading. Dans ce contexte, ce matin, nous avons réalisé une matinée parfaite,